Transformer une entreprise traditionnelle en mode agile, c'est toujours un, un gros challenge. Et ce que j'ai pu dernièrement observer, c'est qu'il y a notamment un point qui pose souvent problème. On pense d'abord transformation des équipes, changement du mindset des équipes mais on oublie souvent qu'il faut aussi former et faire comprendre au top management que ça va être un mode de fonctionnement différent. Parce que dans les méthodes agiles justement, l'équipe un... elle doit pouvoir prendre des décisions, en tout cas un certain nombre de décisions en autonomie. Et on voit souvent des décideurs qui disent « ok, les équipes sont formées, on y va » et puis qui rentre dans le projet et change la direction alors que ce n'est pas le mode de fonctionnement qu'on est, euh, qu est censé rencontrer. Alors il faut trouver un bon arbitrage, savoir comment justement ces décisions doivent être prises et envisager les différents cas de figure. Mais ça peut être un, un gros souci dans le sens où ça crée du découragement et de la frustration chez les équipes, du désengagement et on n'arrive pas du tout aux résultats escomptés. Je dirais qu'un des écueils auxquels on pourrait être confronté, c'est de vouloir transformer tout le monde en même temps. Donc en fait, je pense qu'une des pistes intéressantes, c'est plutôt de se dire on va chercher des périmètres qui seraient euh, éligibles à ce genre de transformation, des gens qui sont prêts à le faire, et du coup, dans un contexte qui, pour le coup, est favorable de faire cette transformation-là, mais euh, partielle. Et ensuite, petit à petit, de capitaliser sur ce qui a été fait, potentiellement que ces acteurs qui ont déjà été transformés, finalement, nous servent aussi d'ambassadeurs sur les autres périmètres. Et là, à ce moment-là, peut-être chercher à étendre, avec la, en, en prenant en compte la culture des gens, et puis évidemment, l'appétence qu'ils ont au changement. Que la, la communication va vraiment être un élément clé et souvent d'avoir une première expérience sur laquelle on peut communiquer où les gens peuvent partager en interne ça rassure énormément. La communication c'est souvent pas un des gros points forts, on a pas mal de canaux qui ne sont pas souvent lus et on ne sait pas vraiment quel format exploiter. Donc souvent il y a aussi beaucoup d'opacité et de méconnaissance d'un sujet euh, qui crée aussi un peu d'appréhension pour les équipes.